Démocratie athénienne. La démocratie athénienne. est un système politique où il n'y a que les citoyens athéniens qui lèvent leurs mains au débat. Le lieu est une grande étendue de pierres, cailloux et herbes. Et il y a des petites marches pour monter à la tribune. Pour s'exprimer, ils le montrent, leur ticket où leur nom est gravé et montent à la tribune.